peux-tu comparer tes deux régions françaises préférées Oui, alors mes deux régions préférées euh, en France sont le sud-est et le sud-ouest de la France. Le sud-est tout d'abord parce que c'est euh, là où j'ai grandi, là où je suis né, donc la Provence, euh, la Côte d'Azur. Il, euh, il, fait, il fait très beau, euh, nous, nous sommes près de la, de la mer Méditerranée. Euh, il y a beaucoup de touristes, on peut se promener, on peut se baigner à la plage. Euh, ma seconde région favorite, c'est le sud-ouest, euh, parce qu'on peut, on peut faire du surf, parce qu'il y a l'océan Atlantique, il y a beaucoup de vagues, alors qu'il n'y a pas de vagues dans le sud-est de la France. Euh, il fait plus froid dans le sud-ouest de la France, euh, il pleut beaucoup plus que dans le sud-est. Par contre, euh, il y a autant de vent euh, dans le sud-est et dans le sud-ouest de la France. Euh, et euh, il y a quand même des touristes dans le sud-ouest de la France, surtout euh, des étudiants et des, et des jeunes.